Je suis salarié et j'ai décidé d'utiliser mon temps libre pour construire des projets. Mon temps libre, en fait, je me rends compte, que je l'utilise euh, au profit des, du collectif. Enfin, C'est vraiment, je suis jamais seul. Enfin, C'est toutes mes activités aujourd'hui que j'ai en temps libre. Avant, je dirais, je regardais des séries, je regardais des choses que je faisais tout seul. Maintenant, dès que j'ai du temps libre et que je suis en extérieur, je le fais tout le temps avec deux, trois, quatre personnes. Je l'investis essentiellement pour le collectif dans ma colocation, je dirais. Et puis en même temps, au travers d'une chorale militante. Il y avait une dizaine de personnes qui aimaient bien chanter, qui aimaient bien faire de la musique et qui avaient envie d'aller de soutenir des manifestations sur des thèmes en particulier. Et en se disant, bah voilà, c'est quand même plus sympa euh, dans des manifestations, au-delà des slogans, d'avoir euh, des gens qui chantent et qui relaient euh, comme ça un peu de l'information sur des chansons historiques un peu et militantes. Hein. Plus les voyages utiles, effectivement. C'est voyager un peu à travers le monde. Bon, je me fais souvent euh, effectivement tacler sur mon bilan carbone, mais euh, maintenant j'arrive à expliquer aux gens que je préfère euh, utiliser ce temps-là et aller euh, voir des projets intéressants et euh, m'épanouir personnellement et pouvoir le transmettre aussi à pas mal de personnes ici. Euh, et donc au travers donc de voyages où je prends effectivement mon appareil photo, ma caméra, et je vais interviewer des coopératives, des associations, de faire un peu des portraits de personnes qui sont investies sur des projets un peu comme un peu comme vous. C'est ce partage en fait avec les autres sur, sur des projets où ça peut aller voilà cultiver le jardin, mais aussi construire un séchoir solaire, euh, euh, faire de la récup de palettes, euh, construire. Euh, une terrasse, qu'on sur du mobilier de jardin, des choses comme ça, qui fait qu'on a toujours une personne qui va plus être qualifiée, enfin qui, qui a des connaissances en menuiserie, qui a des connaissances sinon en paysagisme, en, en agriculture, et voilà sur chacun des projets, il y a toujours une personne référente et d'autres personnes qui apprennent à chaque fois. Et ça c'est génial, enfin, la transmission qu'on peut avoir au travers de, de ce temps libre qui est valorisé au, pour le collectif, ça apporte énormément. Enfin ça, moi ça me fait vibrer de d'apprendre à bricoler, d'apprendre à cultiver, enfin c'est des choses qu'on m'a pas appris quand j'étais plus jeune euh, et qui m'a vraiment manqué parce que euh, bah, en, en ayant fait ingénieur, j'ai désolé mais qu'on est ingénieur et qu'on sait pas euh, rentrer une vis dans un, dans un mur c'est un peu compliqué à justifier. C'est un peu pour moi une, une peur de, de, me retrouver, euh, de me retrouver tout seul euh, pendant trop longtemps et de, euh, de de perdre des années, au final, à ne pas les investir dans des, dans des projets du quotidien qui, qui en valent la peine. Et après, je pense que c'est vachement personnel. Moi, j'ai moi, besoin du contact des gens, j'ai besoin de discuter euh, et je vis au travers des personnes. Et le fait de, bah, de donner du temps collectif, ça permet de s'épanouir en plus de l'activité professionnelle et de la famille. C'est des, des choses qui viennent compléter en fait, un quotidien, un épanouissement, qui est un équilibre au final de tous ces, ces piliers professionnels, familiaux et Aujourd'hui, c'est effectivement compliqué de monter des, je dirais, des projets au quotidien, euh, et que les choix sont souvent difficiles, qu'il y a toujours un aspect économique, il y a les valeurs qui rentrent, et puis à notre passion pour la sauvegarde de l'environnement, je dirais. Ce qui peut être problématique, enfin, ce qui peut faire peur, c'est de se recroqueviller un peu sur soi-même. Bon je dis, je dis pas après que prendre du temps pour soi-même c'est pas important, hein. enfin, pour, pour bouquiner, pour, pour apprendre des choses, c'est aussi important. Et maintenant même je regarde de nouveau des séries parce que maintenant que j'ai d'autres temps libres, j'essaye de me prendre un peu de temps pour moi. Mais euh, c'est une ouverture sur le monde qu'on qu qu ne se donne pas effectivement en, en, parfois en, en justement en faisant des activités un peu trop individuelles. Il faut, faut se pousser. Enfin, il, il a fallu quand même que je me dise aujourd'hui, non, ça tu vas pas bien. Je enfin, j'étais pas, pas bien non plus dans ma peau au quotidien, dans mon travail avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait les bons choix et que ça a été un enchaînement, je dirais, de, de choses assez positives. C'est-à-dire que le premier je dirais, coup de pied que je me suis mis aux fesses pour, pour avancer euh, m'a mené vers des chemins, mais juste euh, géniaux. Euh, j'ai rencontré, je dirais, de nouvelles personnes qui n'étaient pas pas de la catégorie ingénieur, mais des gens qui avaient des parcours vraiment très différents, qui venaient de partout et euh, qui avaient des expériences dans l'agriculture biologique, euh, dans les relations internationales, euh, dans le commerce équitable. On a toujours plein d'idées plein en tête, plein d'idéaux, di, plein et puis au final on se rend compte que bah, quand on le fait de manière collective, ça prend plus de temps. Et donc il faut... Euh, il faut comprendre le, le mécanisme de ces projets qui, qui sont plus sur le long terme et, euh, et des fois il faut savoir euh, bah, faire des concessions vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis des autres parce que c'est pas parce qu'on a une idée qu'elle bah, va aller au bout et, euh, et effectivement bah, il faut accepter que les autres ont un autre point de vue aussi sur certains projets et, et que ça prenne des, des chemins différents à certains moments. L'objectif est plutôt de de rester sur cette ligne un peu tracée sur Montpellier et de continuer, continuer ici et de, de connaître encore plus de choses sur, sur cette ville et ses alentours parce qu'il y a, y a beaucoup de collectifs et d'associations qui œuvrent au quotidien et on en apprend tous les jours sur les collectifs qui, qui existent.